Salut, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode de In the Countryside. Euh, donc comme vous l'avez pu voir au début de l'épisode, on a bien bien avancé le pont là. Euh, les deux piliers commencent vraiment à prendre forme. J'ai fait un mini pont entre les deux, c'est dans le pattern normal, vous inquiétez pas, mais c'est un mini pont comme ça on peut passer d'une plaque à l'autre, c'est plus pratique vraiment. Et donc euh, du coup voilà, euh, les, les piliers avancent bien. Je vais aller vous montrer un petit peu euh, comment est fait un petit peu le pattern. Tout ça, tout ça. Et puis après, on va aller faire une petite prank. Parce que euh, j'aime bien ça. Euh, c'est pas là. J'aime bien ça. Et euh, c'est drôle pour l'instant. Personne euh, ne m'en a fait. Euh, donc, euh, voilà un petit peu le pattern. Donc ça fait des petits X comme ça. Avec en bas des escaliers et une dalle. Et en haut des escaliers et une dalle. Mais au-dessus, cette fois-ci. Et voilà, et on fait ça. Et on répète ça à l'infini là sur euh, les espèces de petits euh, petites barres ah oui. sur les espèces de petites barres inter euh, comment ça s'appelle là enfin, je sais plus comment on appelle ça enfin, voilà et ben là j'ai mis de la terre côté orange avec euh, des strips d'esprit euh, des et des strips acacia log et un petit peu de euh, trap d'or d'acacia sur le côté voilà euh, et puis là une petite lampe euh, voilà sympatoche euh, sympatoche et voilà c'est à peu près tout ce que j'ai fait euh, dans le pattern c'est assez euh, répétitif mais je trouve que ça rend pas si mal et donc franchement euh, bah pourquoi pas quoi alors on va les manger voilà donc pour le pattern euh, pour le petit pont bah, c'est juste un petit pont basique euh, voilà avec des une petite arches et puis là un, un truc plat quoi et les lampadaires euh, la prank, bien sûr, on va la faire à notre ami euh, qui a le plus de morts. Euh, on va aller chez lui et vous allez voir la suite. Euh, à tout de suite, parce que là, j'en ai encore une fois pour un bon petit moment de trajet. Ça y est, bon, on voit enfin le petit fort boyard. Enfin, euh, petit, euh, le fort boyard euh, assez gros quand même, hein, de Mad Tech, euh, Et le spawn, on voit, au loin. D'ailleurs, je vais aller voir un petit peu le, le fort boyard, comment ça avance alors, oh, déjà, des ouvriers qui sont en train de travailler dedans. Je ne vais pas les déranger. Comment ça se passe ben, Ça se passe bien, j'ai l'impression. Ça avance bien, hein, j'ai l'impression. Ah oui, aussi, avant de faire le petit prank chez Alban, euh, je tenais à vous dire, enfin euh, vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu de vidéo mardi dernier. Euh, tout simplement parce que j'étais en train de regarder euh, le Z-Event, voilà, et j'y ai passé à peu près 30 heures pendant le week-end. Et je, donc, je n'ai pas eu le temps de faire euh, la vidéo, voilà. Et je tenais du coup à féliciter le Z-Event de Zerator, avoir récolté plus de 1 million d'euros pour Médecins Sans Frontières. Voilà, voilà. Donc, euh, pour le prank, c'est très simple. Il va nous falloir de la terracotta blanche, voilà. Hop, on va prendre 3 stacks et on va la faire en blanc. Euh, Est-ce que j'ai... Euh, oui, j'ai des loot de mob. je crois que c'est ça. Alors, hop, si je dis pas de bêtises Voilà, donc on a de la terracotta blanche euh, Et ensuite, donc du coup, on va aller écrire euh, le nom du jeu préféré euh, Sur le toit du bunker euh, à Alban Enfin, le bunker de Alban plutôt euh, Donc c'est parti, on se retrouve euh, chez Alban Ça va encore prendre un certain temps Et voilà, on est arrivé chez Alban alors, sa petite île, elle a bien bien changé, hein. alors il a fait un petit peu de drone, voilà. Alors, ce magnifique logo de ce jeu incroyable, on va le faire sur son toit, bien sûr. Il a fait une antenne aussi, euh, très très belle. Enfin, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, une parabole, voilà. J'ai fait une parabole, un petit, un petit escalier pour descendre et tout. Vraiment très très cosy, ça commence à ressembler à quelque chose. Nova s'est installé là-bas au loin, mais on, on voit pas, c'est un peu loin. Il y a des petites statues aussi, tout ça. C'est sympatoche, et une énorme mine euh, derrière là. On va monter, bon, comme ça. Franchement, pas besoin de s'ennuyer, de toute façon, là sur le serveur, il y a personne. Euh, donc c'est parti. Alors, donc du coup, on va faire une lettre là, voire même plutôt là. Donc Ça, ce sera... Euh, on va faire plus grosse, en fait, les lettres. Et une lettre... Là, ça devrait aller, comme ça. Hop. Alors, on monte, voilà. Et on va écrire euh, le nom du jeu préféré de Elban, qui commence bien sûr par Fort et qui finit par Night. Et du coup, le E. Ça devrait aller tout pile, tout juste avec tout de suite. Je vais juste aller récupérer de la terre pour faire les échafaudages. Je vais rendre après. Est-ce qu'il y a de la terre quelque part Non, ça c'est le bois. c'est le rare. Euh, dirt. C'est là. Super, merci Alban. Je te voudrais ça. Surtout d'utiliser ta dirt pour, pour faire un prank chez toi. C'est vraiment. Un plaisir. Euh, et le E. Du coup, on va commencer là. Ça doit être ici. Bon, voilà, on se retrouve. Ça rend plutôt pas mal, je me rends compte. En plus, il y a son drone, caméra, qui voit tout bien. Donc, c'est génial. Euh, J'ai repris un stack. On va remonter là. J'ai repris un stack. Donc, euh, là, c'est sûr que j'en aurais assez. C'est bon. Normalement, notre petit logo d'une beauté incroyable. Vient d'apparaître chez lui. D'ailleurs, en parlant de Fortnite, justement, euh, je me suis mis à y jouer. Bon, je suis pas très, très, euh, pas très, très fort, mais euh, c'est pas la peine de demander si je ferais euh, du Fortnite en commentaire, c'est non. J'en ferai peut-être euh, en stream euh, sur Twitch, mais euh, c'est tout. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir quand je suis en stream, comme d'hab, c'est sur Twitter que je le dis. Ou sinon, vous vous abonnez et vous mettez les notifs. Euh, J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, euh, on verra la réaction de Alban euh, la prochaine fois, et puis euh, du coup, euh, salut à tous, c'était Sky Spirit, au revoir.